Petite vidéo improvisée suite à ce que je viens de voir dans mes mails. Non mais on tombe sur la tête quoi. Les lanceurs d'alerte qui se tirent dans les pattes. Sérieux, bah, il ne manquait plus que ça. Hein. Euh, les lanceurs d'alerte, je vous signale que vous êtes en train de jouer, en vous tirant dans les pattes, vous êtes en train de jouer le rôle euh, que souhaite le système en fait. Vous êtes en train de séparer les gens. Hein, au lieu de le réunir hein, en leur annonçant... Euh, en leur annonçant des choses, des, des vérités, en leur disant que, bon, euh, voilà, euh, il se passe ça et ça et ça, alors là, c'est très bien, hein, vous dénoncez, c'est très bien, mais vous tirez dans les pattes, quoi Alors, c'est à celui qui, celui qui aura le plus de monde derrière son cul, c'est à celui qui aura le plus de personnes qui vont le suivre, c'est quoi votre jeu, au final hein Alors, euh, oui vous êtes en train de vous lancer, dans, vous êtes en train de vous tirer dans les pattes alors que vous vous dites la même chose. Alors je comprends pas, je comprends pas quel est l'intérêt de vous tirer dans les pattes, sérieux. Parce que là vous êtes en train de diviser le peuple. Hein? Et il est pas assez divisé encore. Non, le système n'a pas encore assez divisé. Vous êtes en train de jouer le rôle du système. C'est-à-dire que bah, vous tirant dans les pattes. Les gens ils vont dire ah mais oui mais alors lui il a dit ça mais alors lui il a dit ça mais alors lui il faut pas le croire mais lui il faut le croire. Vous dites la même chose, vous dénoncez la même chose, c'est-à-dire euh, un système corrompu. Pourquoi vous vous tirez dans les pattes hein? Et puis, le, je ne sais pas, quel est l'intérêt Mais quel est l'intérêt euh, Vous cherchez, vous avez, vous avez besoin de promo, vous cherchez la promo, vous cherchez quoi exactement hein? Parce que moi, je suis qui J'ai envie de suivre. Ah, euh, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, peu importe. Ah, j'en ai rien à foutre. Moi, je... Je suis celui qui me touche le plus, celui qui correspond le plus avec mes valeurs. Mais de là, vous tirez dans les pattes, je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt. Hein? Parce que là, les gens, ils vont être complètement paumés. On vont se dire, ah, c'est bon, euh, lui il est bon, lui il est mauvais, euh, qu'est-ce que je fais euh, Vous ne vous rendez pas compte que euh, vous êtes euh, des, des gens, vous êtes des personnes, hein que beaucoup d'entre nous suivent parce qu'ils estiment que vous, vous dites une certaine vérité et que vous éclairez les gens sur certaines choses qui se passent actuellement. C'est un fait. Et, et pour ça, merci beaucoup. À quelques lanceurs d'alerte que ce soit, merci beaucoup. Vous êtes au top pour ça. Mais de là, vous tirez dans les pattes, quoi. Sérieux, mais c'est une blague, dites-moi. C'est pas sérieux, c'est une blague. Vous êtes en train de nous faire la blague du déconfinement, là, c'est ça Hein et juste avant le déconfinement vous avez décidé de vous tirer dans les pattes donc il y en a un qui traite l'autre et, et l'autre qui va venir pour dire que c'est n'importe quoi et, et, euh, et ça va durer combien de temps tout ça au final on ne va plus vous suivre, on ne va plus vous croire vous allez perdre du monde parce que plus personne, euh, bah, on n'en aura rien à foutre de ce que vous dites au final puisque vous n'êtes pas capable de vous entendre et que vous vous tirez dessus donc euh, on n'en aura plus rien à foutre alors, chacun va suivre son idée, mais au final, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu que chacun suive son cœur et que chacun suive son idée. Hein? Mais euh, bon, dites-vous quand même que euh, si beaucoup de gens ont ouvert les yeux, c'est grâce à vous. Hein? Vous n'avez pas besoin de, de vous tirer dans les pattes pour aller chercher le plus de monde possible, le plus de voix euh, de pouces possible, le plus de, de personnes possibles. Non, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin, je sais très bien comment ça fonctionne Youtube, Youtube ça fonctionne, C'est pas, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir une cagnotte pitchée, au bout d'un certain nombre d'abonnés, hein, vous avez systématiquement de l'argent qui vous tombe dans la cagnotte, donc euh, euh, arrêtez, arrêtez, parce que là vous divisez le peuple, et ce n'est pas votre but de diviser le peuple, votre but à vous c'est de le réunir dans une seule et même direction. Hein? Alors si vous vous divisez, le peuple il sera divisé automatiquement. Alors pensez à ça avant de vous tirer dans les pattes. Merci.